Ok c'est bon, allez les gars, speed, on y va, chargez, baïonnette tout le canon On fonce, on fonce, on fonce, on fonce Allez deux minutes Yo les jeunes c'est Ipex, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui après un peu plus d'un mois d'absence sur Youtube Et pour ce retour je vous propose une vidéo sur Beyond the Wire En compagnie d'une escouade dynamique et d'un leader pas comme les autres mais que j'adore Il s'appelle Queenia et vous pouvez le retrouver en live sur Twitch Nous sommes sur la map Vieillèrement qui vient juste de sortir Et qui oppose les forces françaises contre les forces allemandes Je vous laisse regarder ça et comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu Ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé Et surtout ne quittez pas cette vidéo avant la fin, c'était épique Bon visionnage Attention, attention Cap 60 allez, allez, allez. Oh c'était beau ça chef oh, tu traqué. Ah les grelons c'est tout stylé T'imagines avec le char ici Petite promenade digestive Bah il manque le je ça on capture chef ah. ah, la les beaux gosses, le commando, on est que 3 On est que 3 ah. Y'a quelqu'un euh, Oh, oh, grenades. Ouais, ouais, ouais, c'est capé chef oh, ouais. Bien joué les gars, très très beau Très très beau, c'est capé cool. Euh on va redescendre sur B parce que je pense qu'ils ont un peu de mal Allez les gars on fonce dessus On le casse On va monter là Merci Attends, attends, je recharge ma grenade. Oh là là les gars, je vais vous ai vu faire déglinguer sur la montagne. Bon, on va bien jouer. On va sur D, hein, du coup, il y a D qui est là. D, -là ouais. Non oh, On a capé, nice. Le sommet. On est un peu trop bon là. Allez aller par là. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, ok, faut mettre une balle. Ok, je comprenais pas. Pourquoi elle a pas pété? Par contre, celle-là, elle a pété. On va essayer, tiens, les gars, d'aller oh dans putain. la station de ski là. Ah, les enculés, ils vont nous tombe dessus. Là, tu mets la balle. Et tu te prends une grenade Ouais, c'est pas top le grenadier euh, du Yaga Giment là. Allez les filles J'aurais pu avoir un Ah, peur, là, ils sont. Non, mais ils ont. Euh, Cougna, il faudrait qu'on contourne, ils ont trop l'avantage ici. Dessus Attention, attention, attention, attention On oh, va lui péter sa tête, celui-là. Je suis Sur ta droite, Cunha. là. Oh putain Ah, c'est sur la droite, je crois, le tireur là. Ah ouais il y en a un à droite. Ah ouais non mais là c'est un grenadier ouais. ou c'est euh, un canon là. Merci beaucoup. Ouais il y a un truc. On qui se, se fait, se fait vous... tous exploser. Là. On peut demander de tirer au commandant. Ah toi il vient ah là, bon. la balle. Recule, recule Oh là là, là. Qu'est-ce que je déguste Il est pas trop tard pour changer de camp. <rire> tu vas voir toi. <rire> Bon alors l'objectif il est juste à côté. Alors on attend tous qu'on soit là. Il est presque. Mais la baïonnette. attention oh, sur les hauteurs Faut que je réarme à chaque fois, j'oublie, j'oublie, j'oublie. sauvé la vie. Sur le toit du bunker, y'a un mec. On va mettre la baïonnette. C'est nul le vie plus parce que je peux tirer en hauteur en fait. Merde, je suis nul. Ah, oui. ah il est là. Je le... suis leur Merde, on fonce dans le tas. Ah oh, putain, elle s'est de Ferme, ferme. Non, non, non, non. Je recharge Allez monsieur, il est vraiment dans le temps On peut monter là-dedans on le capture pour l'honneur ouais, Je vais sortir la baïonnette parce que j'espère qu'il y en a un qui arrive Après, allez, allez, allez. On a un surplus, oh vous croyez? Ah, on, on, euh, okay, okay. on perd là, 5 minutes, 5 minutes. On y croit! Est on est y croit! Tu un... Allez, on commence, on, on y va! Est-ce qu'il faut tenir cette position en défense quand même ou pas? Non, non non, non, pas non, non, on y va, on y minutes On y va, va y on y va. plus en cap. Ah ok cool. Vous êtes entretenués, c'est bon. Quel est ce fort Non, non laissez-moi tranquille. Oh, merde. Tout le monde est mort autour de moi, je suis tout seul dans deux matelas. Allez. 3 minutes 30. Je l'ai fait. Ouais ouais. Ça fou. Pas le droit à l'échec. On aura pas là. le temps. Je suis sur le point, Je suis de de Allez, on va le faire. Ah, oh, bah putain, je vais activer ma capacité. Putain, comment je fais déjà Capacité du milieu. Bon, dernier assaut, les amis. Non. Ouais, comment je fais déjà chez lui Euh, tu... quand tu veux faire ton. Oh voilà, y'a mec à euh, pris une tête. Avec T. Tes... C'est la capacité du milieu. Il bah, va y en canon On fonce, on fonce, on fonce, on fonce Allez, deux minutes On va le faire, on va le faire! Allez, calade oh. Parce qu'on a plus de. Par contre, on a plus de spawn. Tant pis, les gars! Je fais un faire, carnage! Va vite, vite, on kiffe on pont, on on on Faut le réanimer, faut le réanimer! Allez, on reprend. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça là? La... la baïonnette, Je vais péter parce que je suis trop. Je dans ouais, train, je suis ouais, une minute! Ouais, je pense pas qu'en une minute on puisse taper, même si on est tous dessus, faudrait vraiment qu'il meurt. Putain Sur le rouge Tipex <rire> Ouais On en commence à. cap. Ah il est là J'arrive Ah oh non c'est en-dessus là Bouge pas Tipex Merci Quinia. Putain tu fais de la Donc cap. Donc On cape, on Allez, vas secondes. contre On Allez, allez On aura le droit à une dernière charge On avant Allez Ah, 13 secondes Allez allez allez, allez allez allez allez allez Il faut les tuer, il faut les tuer allez. Oh putain oh. Oh. Dommage, bien joué Ah Dommage, franchement c'était...